L'équipe d'Unity travaille actuellement sur un nouveau projet qui s'intitule ECS, Entity Component System, un nouveau modèle pour rédiger du code haute performance. Alors ECS va vous permettre d'optimiser votre code, notamment pour le multi et euh, exploiter pleinement tous les cœurs de vos processeurs. Mais avant de vous présenter ECS, pourquoi utiliser ECS tout d'abord, ECS sera une nouvelle façon de créer du code avec Unity. Vous connaissiez la programmation orientée objet, ECS sera plutôt orientée donnée. Alors, quels sont les bénéfices d'ECS Vous allez avoir un code beaucoup plus performant, plus facile à lire, mais aussi réexploitable. Et vous allez pouvoir utiliser le Burst Compiler, qui est une nouvelle technologie de compilation back-end, euh, très performante en c -sharp, qui produit un code hautement optimisé. Actuellement, lorsque vous codez vos jeux, vous utilisez un game object, par exemple dans ce cas-ci nommé Player, vous utilisez des composants pour lui donner des fonctionnalités, euh, des composants gérant par exemple la physique, le rendu ou encore ses déplacements. Avec ECS, nous aurons une approche différente. Nous allons devoir scinder notre code en trois parties, trois groupes. Le premier va s'appeler Entities le second Component et le dernier System. Alors, Entities va servir à, à regrouper les composants. Alors, le fonctionnement va se rapprocher de celui des GameObjects, mais sera beaucoup plus léger en termes de ressources. Component va permettre de contenir les données. Alors ce groupe sera juste un container pour les données, il n'y aura pas vraiment de logique, contrairement aujourd'hui à la façon dont vous codez avec les composants. Pour créer ici des fonctionnalités ou une logique, il faudra créer un système. Le système va servir de base de comportement de toutes les entités qui ont un composant spécifique. Alors, comment ça va se passer dans la théorie Avec ECS, vous allez créer une entity player, des composants sous forme de données. Donc, la seule fonction de ces composants sera de stocker les données du player. Donc, il pourra faire aucune action. Pour lui donner des fonctionnalités, nous allons devoir créer des systèmes. Comme par exemple ici, un render system. Euh, ce render système aura en charge le comportement de toutes les entités ayant un composant render. Évidemment, il en va de même pour les autres. Donc voilà dans la théorie comment va fonctionner ECS. Mais maintenant, voyons comment cela va fonctionner dans la pratique. Alors commençons par installer ECS dans Unity. Commençons par créer un nouveau projet que j'ai nommé ici ECS Demo. J'utilise la version 2018.20B7, qui est la dernière version en date d'Unity. Donc on crée le nouveau projet. La première chose à faire sera d'aller dans le menu « Edit »,« Project Settings »,« Player » et vous allez devoir modifier la propriété « Scripting Runtime Version » et la passer en euh, « .NET 4 » et équivalent. Vous allez devoir à ce stade redémarrer Unity. Une fois Unity redémarré, vous allez dans le menu « Windows », le « Package Manager » Et là, vous pouvez voir que vous avez ici les packages que vous avez installés. Ce qui va nous intéresser, c'est ici le bouton « All » et vous allez rechercher dedans « Entities. Ici à droite, vous avez la preview qui peut être installée. Donc, vous cliquez sur le bouton et vous patientez lors de l'installation. Une fois installé, vous pouvez voir ici… Que vous avez le menu entities qui est dans le projet et vous avez ici la version actuelle 0.0.12 en preview pour les besoins de la démonstration j'ai récupéré un modèle ici de planète et euh, je l'ai positionné sur ma sienne et j'ai créé un script ici rotation Planet, que j'ai euh, tout simplement affecté ici à mon modèle alors si on édite ce script alors on peut voir que unity a créé une classe rotation planète qui dépend du mono alors, j'ai pour les besoins ici fait un script très simple. On fait une rotation sur le vecteur 3.up de l'objet qu'on multiplie par une variable publique ici speed. Alors, on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Évidemment, je vais avoir une rotation de ma planète si je modifie ici ma variable speed. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du code dans le système de développement actuel, on peut voir ici que chaque objet qui va recevoir ce script va faire une rotation. Alors ce qui peut nous marquer, c'est qu'ici on peut voir que dans mon script, je gère ici euh, les données et ici le comportement, le behavior. Ben ça, euh, ce n'est pas forcément la meilleure pratique actuellement grâce à ECS. Ça va être beaucoup plus optimisé. Donc, on va voir comment on peut faire parce qu'il y a plusieurs méthodes. ECS est décliné en deux versions et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Avec ECS, nous allons devoir séparer les données du comportement. Alors Unity a mis à disposition deux possibilités avec ECS. La première que vous voyez à l'écran qui s'appelle Pure ECS. Alors avec cette méthode, les GameObjects, le MonobiAvior, vous oubliez, vous ne les utilisez plus. Alors ça permet vraiment de, de bénéficier de toute la puissance de d'ECS, mais ça demande un énorme changement au niveau du coding. Donc pour ce faire, euh, Unity a mis à disposition une deuxième méthode qui s'appelle Hybrid ECS. Alors actuellement... Quand vous utilisez un script standard, euh, vos données et le, bien vu, le comportement de vos objets sont gérés, comme vous avez pu le voir dans l'exemple dans mon script précédent, par le script tout simplement. Avec l'hybride CS, vous allez toujours gérer au niveau des objets les données, les datas. Par contre, le comportement va être géré au niveau du système, comme on avait, comme on avait pu voir au niveau de la présentation précédente, au niveau de la structure de CS. Alors évidemment le système va gérer toutes les entités, les game GameObjects possédant ici euh, le système en l'occurrence ici de rotation euh, vers les objets. Donc ce qui va donner vraiment euh, un gain parce que là un seul système va gérer euh, tous les objets. Euh, mais il faut savoir quand même que le prix à payer de cette hybride ECS c'est que vous n'allez pas bénéficier de toute la puissance euh, du pur ECS. Cependant, les équipes d'Unity se sont dit que ce serait vraiment une transition beaucoup plus douce que de passer euh, ici par un système hybride que par le pure ECS, qui est quand même beaucoup plus lourd à appréhender, surtout si vous débutez. Adaptons notre code maintenant pour l'utiliser avec le système hybride ECS. Alors, on crée toujours une classe rotation planète qui euh, dépend du MonoBehaviour, mais qui ne contient uniquement que les données, c'est-à-dire ici ma variable speed. Maintenant, créons une seconde classe qu'on va nommer Rotation Planet System qui va dériver de Component System. Alors pour utiliser les Component System, vous allez devoir importer le namespace unity.entities. Maintenant, on va devoir indiquer ici dans notre rotation de planète système, dans notre système, les composants euh, sur lesquels on va devoir euh, ajouter un, un comportement. Donc, on va créer une structure, struct, qu'on va nommer tout simplement Component. Dans cette structure, nous allons indiquer donc un, une variable publique qui va être de type rotation planète pour récupérer justement notre vitesse ici. Et une deuxième qui va être de type transform pour pouvoir modifier le transform en fait tout simplement et faire la rotation de l'objet. Alors maintenant on va devoir utiliser une fonction qui s'appelle getEntities pour récupérer les propriétés de l'entité. Mais vous devez vous dire jusqu'à présent on n'a pas créé d'entité dans Unity, c'est toujours un GameObject et là vous avez raison. Donc on va retourner dans Unity et faire quelques modifications. Dans Unity vous allez vous positionner au niveau du menu Windows, Debug, Entity Debugger, vous pouvez voir que le Debugger Entity ne renvoie aucune entité, je n'ai aucune entité dans ma scène. Alors pour ce faire, on va ajouter un composant qui s'appelle GameObjectEntity, qui va permettre de convertir le GameObject en entité, tout simplement. Et là on peut voir qu'immédiatement j'ai une entité qui apparaît au niveau de la console de Debugger. Maintenant, on va s'occuper de la méthode qui va permettre de faire la rotation de notre planète. Alors pour ça, on va utiliser une méthode en protected override qui va s'appeler onupdate. En fait, cette méthode va être similaire à celle que vous retrouvez dans les composants, qui est la méthode update. Maintenant, nous allons faire une boucle for each sur chaque entité de la scène. On va déclarer une variable e. Et là, on va aller chercher les entités. Donc pour ça, on utilise getEntities et on passe en paramètre component, qui est ici euh, celle que vous pouvez voir là-haut dans notre structure. Donc ensuite, quand la boucle sera faite, il suffit maintenant d'aller chercher l'entité E, transforme, modifier sa rotation tout simplement comme on l'avait fait dans le premier script qui n'utilisait pas euh, l'hybride ECS. Donc on multiplie ça par la vitesse qui va dépendre maintenant de E.rotation.speed. Et on multiplie ça par Time.deltaTime. Ben ça, ça va suffire maintenant à faire une rotation de toutes les entités qui seront sur notre scène. Donc on peut voir dans Unity que mes trois sphères ici euh, tournent bien, font bien leur rotation. Et on a appliqué ici euh, l'architecture hybride ECS à ces euh, objets. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on va ici dans euh, l'entity debugger, on a bien ici nos trois entités. Si on sélectionne une entité, on peut voir au niveau de son composant ici, on a un petit ascenseur used by system, et vous pouvez voir ici que euh, le système euh, rotation planet system utilise euh, la transform et euh, le, la rotation planet qu'on a créée ici euh, dans ce script. Et on a un petit bouton show qui va nous permettre ici de voir l'entité correspondante. Voilà, vous connaissez maintenant le système ECS, alors avec ses deux versions pure et hybride. Alors, Vous pouvez voir que dans un premier temps, ça peut être assez perturbant, mais c'est un système qui va permettre de gérer et d'optimiser vraiment. Euh, lorsque vous aurez beaucoup d'objets à gérer ou un code relativement lourd, bah ça va vraiment euh, permettre d'exploiter de, pleinement euh, l'hypertrading, tous les corps euh, de vos processeurs et d'avoir des performances vraiment accrues. Bon, En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu.